Plomberie, phase 1. Préparation et installation du receveur douche, salle de bain et WC suspendu. Ce receveur est en mousse de polystyrène extrudé, dimension 180 cm sur 90 cm. L'avantage de ce type de matériel, c'est qu'il est prêt à être carrelé et surtout que sa surface supérieure est façonnée en entonnoir des quatre angles vers le siphon. Il sera positionné dans un angle de la salle de bain. Son évacuation se fera verticalement via le vide sanitaire. Le châssis du WC suspendu est installé en fonction de la hauteur prévue pour le carrelage. Il est fixé à la paroi par des vis et chevilles spécialisées. Pour plus de détails, rendez-vous sur le blog www.bâtirsa maison.net.